Salut les boys, c'est Winman, content de vous voir aujourd'hui. Euh, petite vidéo, j'attends le facteur. Ça fait quelques temps déjà là, que j'ai commandé, là, je pense, trois variétés que je n'ai pas encore essayées. Euh, donc j'ai vraiment hâte de recevoir ça. Je vais prendre l'occasion de vous parler euh, d'un YouTuber que j'ai découvert il y a quelques mois. Euh, Je n'étais pas sûr s'il voulait avoir de la publicité. Euh, c'est un super de bon YouTuber. Euh, j'ai regardé toutes ses capsules qui parlent de cannabis. La raison pourquoi j'ai pas fait de publicité sur lui, c'est qu'il porte un masque. J'étais pas trop sûr s'il voulait euh, grossir ou s'il voulait être un petit peu là, euh, tranquille dans ses affaires. Mais oui, il n'y a pas de problème. Allez vous abonner. Allez voir le gars. Il est bon. Son chaîne YouTube, ça s'appelle Autoroute. 420 il est super bon et puis j'espère que tu vas écouter cette vidéo là euh, lui son nom c'est pas windman il s'appelle licorne donc euh, il fait euh, c'est entertainment comme windman c'est différent euh, mais c'est pour le plaisir je crois et puis euh, vraiment on apprend aussi donc c'est vraiment instructif et humoristique mais il explique très bien allez voir ça autoroute 420 abonnez-vous et puis, euh, j'y lance l'occasion, là, j'aimerais vraiment ça, faire une vidéo avec toi, euh, soit dans, tes, dans ton studio ou dans mon studio, euh, ou les deux. J'aimerais vraiment gros ça, puis ça t'aiderait pour tes abonnés, puis euh, ça m'aiderait moi aussi. Allez voir ça, Autoroute 420. Allez voir aussi mon ami Chaud Boucan. vous connaissez Chaud Boucan, Mark Tattoo. Euh, C'est lui qui, qui fait mes tattoos et puis il euh, est super bon euh, Show boucan avec ses challenges puis euh, ses reviews ses défis ses challenges allez voir ça euh, Je vais aussi vous annoncer que um, Grail, vous connaissez Grail avec le Rockstar, le perps, le Headband, le Pink kush Eh bien euh, ils sont rendus avec les Boveda C'est rendu qu'ils mettent des Boveda des pochettes d'humidité dans leur dans leur contenant pour pouvoir euh, contrôler l'humidité. Donc, euh, vraiment, je suis content. Le Beauvédure, vraiment un très beau produit. Vraiment, vraiment heureux de ça. Oh, attendez une seconde. Le facteur est passé. Donc, euh, on va euh, ouvrir ça ensemble. Le studio qui tombe en, en mille miettes. Hey, on roule ça. Je suis vraiment content. Le, le, le facteur est passé, les boys. C'est vraiment... Euh, c'est presque arrangé. All right, all right. Hey, c'est vrai, il y, y a mon adresse sur ça, hein? Oh my God. Tabarnak. Shit, man. Houseplant. As-tu vu boy? On, on, on, on se demandait pour les contenants... J'ai commandé un produit de Edison... Le Rio Bravo... sais que c'est contenants, contenant toi? J'ai commandé... Le Monkey Glue. Hey, As-tu vu les contenants toi? 44$ mon ami... Deuxième produit le plus dispensé après Broken Coast, Broken Coast, c'est du 5K, c'est du 4A, 5K, c'est du 5K Broken Coast. Ça là, 2$ de moins, je sais que ça va être, faut que ça soit au moins grill, grill c'est 37,5$, il faut au moins que ça soit de DNA génétique, faut que ça soit de la grosse qualité là-dedans. J'espère que tu vas être là pour la vidéo. Alright les boys? Mais c'est ça, le facteur est passé, donc, euh, ça, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit d'essayer ça, le Monkey Glue de Good Supply, Houseplant, celui-là, c'est le hybride, c'est lui que, euh, le comédien de Pineapple Express, un film qui est sorti en 2008, euh, ils ont investi là-dedans, dans la compagnie Houseplant, Rio Bravo, j'ai déjà essayé le Casablanca, le City Light, ça va être mon troisième. Euh, c'est un prix qui m'a resté en tête. C'est 33 et quelque chose. 44 et quelque chose. Et je ne sais pas si le Monkey Glue, euh, c'est raisonnable. Je ne sais pas si c'est 19 et 80 Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je vous laisse là-dessus. petite vidéo comme ça. Allez vous abonner à Autoroute 420. Il euh, n'y a vraiment pas assez d'abonnés par rapport à ce qu'il fait comme vidéo. Et puis, euh, on se teste là-dessus. Ciao